Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous démontrer que Marie-Julie Jaéni est une fausse prophète, une fausse prophétesse parce que euh, ses prophéties, ses soi-disant euh, révélations euh, engendrent des superstitions c'est-à-dire des... pour revenir à la définition de ce qu'est euh, une superstition c'est-à-dire des, des croyances religieuses irrationnelles euh, vraiment euh, un attachement excessif, un soin trop méticuleux porté à quelque chose, à, à des choses vraiment euh, irrationnelles. C'est vraiment le, le mot qui, qui, qui ressort. Donc euh, pour commencer, je, je voulais vous vous, parler, vous reparler de ce message du 1er mai euh, 2022 sur le site message du Ciel. C'est vraiment le seul site de prophète en qui j'ai totale confiance. C'est le seul euh, prophète sur Internet en qui j'ai totale confiance. Tous les autres, je les considère comme euh, des faux prophètes, et pourtant, euh, je les connais pratiquement tous, en tout cas en langue euh, française et même en langue euh, anglaise. Et donc, dans ce fameux message du 1er mai 2011 22, donc, donc un souffle qui passe, euh, voilà, message du 1er mai. Je vais vous lire quand même euh, en introduction, euh, et vous ferez le rapprochement avec Marie-Julie Jaini. Donc là, c'est le ciel qui, qui s'exprime, je crois que c'est... Voilà, vos frères dans la vérité. Donc... Nos frères dans la vérité, qui sont au ciel et qui ont des, des grâces surnaturelles de connaissance, nous disent « Croyez-vous sincèrement que vous focalisez sur les jours de ténèbres annoncés dans les prophéties, puissent changer la donne Croyez-vous que les conseils minutieusement prodigués par certaines âmes dites privilégiées, donc c'est Marie-Julie génie qui mêlent la spiritualité à pléthore de superstitions, puissent plaire au Christ Jésus ?» Et là vous verrez, vous verrez bientôt que... Euh, Ma n'entraîne que des superstitions grotesques, irrationnelles. Donc Jésus-Christ, lui qui, par son unique sacrifice et sa mort sur le bois de la croix, s'est fait une fois pour toutes prêtre, victime et hôtel, mettant ainsi fin à nombre de rituels désormais inutiles Pour mieux comprendre cela, nous vous conseillons vivement, frère, de relire le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur certains des conseils donnés par ces personnes. Si vous ne vous munissez pas de telle ou telle médaille, de telle ou telle cierge bénie, si vous ne récitez pas tant de fois telle ou telle prière, ne faites pas dans tant de fois le signe de la croix, si vous ne faites pas tel ou tel type de provision alimentaire au-delà de ce qu'existe la prudence en ces temps de troubles, etc. Vous n'échapperez point au désastre et au châtiment. Ces propos stupides, et le mot est, est très fort, hein, c'est les... Euh, voilà, c'est stupide. Euh, les superstitions, être superstitieux et stupide. Ces propos stupides ne sont que des paroles de scribes et de pharisiens. Cela même qu'a invectivé Jésus lorsqu'il était sur la terre, ne les écoutez pas et relisez plutôt en entier le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, dont voici un extrait éloquent. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles purifie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi devienne pur. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. En vérité, chers frères, la meilleure arme dont vous puissiez concrètement disposer aujourd'hui est votre sainteté personnelle obtenue grâce à la pratique de la charité, de la prière, de la lecture des saintes écritures, de la méditation des psaumes,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 tel signe de croix, tel chapelet, telle prière, etc. Ce qui compte vraiment, c'est notre intériorité, c'est euh, nos actions charitables, nos actions de miséricorde, nos œuvres de miséricorde. Euh, voilà, c'est no, no, notre vie euh, par les sacrements, notamment du pardon euh, et de, et de l'Eucharistie. Et ce n'est pas ce que je vais vous démontrer donc, les, les, les superstitions euh, qui découlent de, des, des extases, soi-disant, de Marie-Julie Jaéni. Donc, en fait, pour ça, pour vous démontrer ça, je, je me suis, ça fait longtemps que, que, que je me suis procuré ce livre. Euh, « Protection pour la période des châtiments » de l'association « Le sanctuaire de Marie-Julie Donc euh, Donc, voilà. Donc, j'ai le livre en ma possession, hein, euh, si vous ne me croyez pas. Euh, et j'ai fait quelques photos d'écran. Euh, donc, l'avant-propos. Marie-Julie Jaini fausse prophète, a reçu de notre Seigneur les moyens naturels et surnaturels que ses amis devront utiliser pour se protéger pendant la période des châtiments. Nous avons retranscrit les extases en nous abstenant de tout commentaire. Donc, voilà, hein, c'est les extases, hein. Donc vous verrez que c'est complètement euh, grand-guignolesque, grand c'est vraiment euh, abracadabantesque, c'est irrationnel, ce sont des superstitions. Voilà, le... alors. Donc, l'eau bénite et le cierge. Pour résister à tous ces signes, l'eau bénite sera une force et une consolation, ainsi que le cierge, mais de cire. Tous ceux qui ne sont pas de cette patte ne serviront à rien. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Mais voilà. Première superstition, il faut des cierges de cire. On ne sait pas pourquoi. C'est irrationnel. Euh, alors, mission de Saint-Michel et de Saint-Raphaël. Priez pour nous. Alors, si les, méchants, si les méchants frappent à nos portes, il nous faudra prononcer à trois reprises différentes les noms des trois personnes divines et tenir la croix sur nos poitrines. Voilà, c'est l'extase du 24 mai 1981. Donc là aussi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. C'est irrationnel. Euh, pourquoi euh... Alors les noms des trois personnes divines, déjà j'aimerais qu'on m'explique qui, qui, qui sont les... Il y a Jésus, d'accord. Mais après, il y a le Père, il y a l'Esprit Saint. Euh... Bon, on n'en sait pas plus. Ensuite... Euh... Donc là, on est dans, dans le chapitre sur les maladies. Donc soi-disant, il y a une prière qui préservera. Donc, je, je, je vous passe. Hein. Une prière qui préservera. Donc, on est page 15. Et là, on est la page 16, hein, juste d'après. Donc, toute âme qui aura ses paroles écrites, donc c'est cette fameuse prière, et qui les répétera au moment où cette peste violente éclatera et fera un cruel ravage, toute âme qui les répétera sera protégée et préservée. Ces paroles écrites sur un seul papier peuvent suffire pour toute la famille. Donc, là aussi, on est dans, dans l'irrationalité la plus complète. Euh. Voilà, ce, on est proche de la sorcellerie en fait, c'est-à-dire que des formules magiques, des prières magiques, euh, voilà, vous protègent de la maladie, c'est complètement aberrant, c'est stupide. Euh, peste mortelle. Donc là, on est encore dans le grand guignolesque. Donc, contre la peste mortelle, un seul remède pour se protéger, avaler un papier très mince sur lequel sera écrit oh « Ô Jésus, vainqueur de la mort, sauvez-nous, au coup que savez, spes unica ». C'est-à-dire, au, au, au, salut aux croix, euh, notre seule espérance. Donc là, là, là, on est complètement dans le, dans le grand guignol. Euh, on, maintenant, manger du papier euh, nous préserve de, de, de, de la maladie, en fait. Donc, euh, si vous ne voulez pas avoir la peste, mangez du papier, voilà. voilà J'espère que vous comprenez la stupidité de la chose. Euh, « Médaille du Sacré-Cœur hein. ». Oui, alors là, euh, soi-disant, on trempe la médaille dans, dans un verre d'eau. Euh, et euh, voilà, on s'est consolé. Voilà, on boit le verre d'eau euh, avec la médaille dedans. C'est de la magie, hein, c'est de la sorcellerie, c'est... Voilà, moi j'ai envie de dire que Marie-Julie Jaéni est une sorte, une sorte de sor sorcière des, des temps modernes, en fait. Ensuite, « Un crucifix ». Alors là... Euh... Attendez, j'essaye un truc. Euh, donc, un crucifix. « Mes petites âmes aimantes et bien-aimées, dans vos frayeurs, ne criez rien, car je serai avec vous. Vous mettrez ma divine croix adorable dans un verre d'eau avec cette invocation au coup que savez. Vous en donnerez une goutte aux pauvres âmes atteintes sous les fléaux de maladies inconnues encore qui se tortureront dans des crises effroyables. Tout leur mal sera intérieur et leur extérieur sera effrayant et en pâleur et en décharnement. » Mes petites âmes aimantes, vous en sauverez quelques-unes, car l'amour de la rédemption sur la croix adorable fera des merveilles dans les âmes, mais pas dans les corps. Ils ne ressusciteront pas, mais les âmes ressusciteront pour quelques heures, et je, les, je leur ferai ensuite miséricorde et le purgatoire sur leur bonheur jusqu'à la fin des temps. Donc c'est l'extase du 21 juin euh, 1923. Donc là, on apprend que... Euh, que, les âmes, que les, les âmes ressusciteront quelques heures. Euh, je ne je, je crois pas que ce soit très euh, théologique tout ça. Euh, voilà, on, apparemment, on peut sauver quelques âmes euh, avec ce petit rituel... Euh, euh, on, met, on met une croix dans, dans un verre d'eau euh, en disant l'invocation, en récitant le mantra, au crook savez, et on sauve les âmes. Enfin, tout ça, tout ça est grotesque. Ensuite, la croix du pardon. Mes petits-enfants, toutes les âmes souffrantes et criblées par le fléau, toutes celles qui la baiseront auront mon pardon, toutes celles qui la toucheront auront <rire> mon pardon. Donc, autrement dit, il n'y a plus besoin de, de prêtres. Il n'y a plus besoin de sacrement, du pardon, vous, vous embrassez cette croix et voilà, vous serez sauvé. Alléluia. Alors après, il y a le scapulaire, j'ai passé. Euh, bon, Le scapulaire, c'est une, une fumisterie. Je l'ai porté de nombreuses années pourtant, ce scapulaire. Mais bon, je vais passer. Alors, sur les trois jours de ténèbres... Euh, mes enfants, dit la Sainte Vierge, remarquez bien mes paroles, dans ces jours de deuil, il y aura un nouveau tremblement de terre moins fort que beaucoup d'autres, moins fort qu'en beaucoup d'autres lieux. Il sera facile de le remarquer, tout tremblera, excepté le meuble où brûlera le cierge de cire. Donc là, on ne sait pas quel est le, le but. Pourquoi Dieu euh, ne ferait pas bouger le meuble où brûlera le cierge, le cierge de, cidre, de, de cire pardon. Vous voyez que là, c'est... Enfin, est-ce est que j'ai encore vraiment besoin d'expliquer que tout ça est stupide Vous grouperez tout autour avec le crucifix et mon image bénite. Voilà. Voilà une preuve de ma bonté. Ceux qui m'auront bien servi et invoqué et qui garderont dans leur demeure mon image bénite, je garderai sans dommage tout ce qui leur appartient. Pendant les trois jours, je protégerai leurs bestiaux affamés, je les garderai. Il sera impossible d'en trouver une seule porte, la fin des animaux sera rassasiée par moi sans aucune sans autre. Aucune... » Voilà, donc là, je... vous comprenez que euh, les extases de Marie-Julie Génie engendrent une foultitude euh, de superstitions irrationnelles, complètement stupides. Euh... Et... Euh... Voilà. C'est exactement... Euh... Les paroles de, de nos frères du ciel. Si vous ne vous munissez pas de telle ou telle médaille, de, te, de telle ou telle cierge béni, si vous ne récitez pas tant de fois telle ou telle prière, ne faites pas non, tant de fois le signe de croix, si vous ne faites pas tel ou tel type de provision alimentaire au-delà de ce que j'ai la présence, etc., vous n'échapperez pas en plus sentiment. Ces propos stupides ne sont que des paroles de scribes et de pharisiens. Euh, donc, Croyez-vous que les conseils minutieusement prodigués par Thiers âmes, donc Marie-Julie Jaini, dite privilégiée, qui mène la spiritualité à plaisir de superstition, puissent plaire au Christ Jésus Alors je suis quand même très euh, perturbé parce que Marie-Julie a beaucoup, beaucoup, beaucoup, je dis bien beaucoup, de crédit dans, euh, dans nos milieux, si j'ose dire, alors que c'est une fausse euh, prophétesse. Euh, et pourtant, euh, certaines, certaines, certaines associations vendent ces livres. Il euh, y a tout un commerce autour. Il euh, y a même des, tout, des chaînes YouTube qui sont, qui sont consacrées euh, à ces prophéties. Et qui ne font que semer le trouble et la fausseté, et euh, l'urgence et la terreur. C'est important, urgence et terreur. Les faux prophètes aussi, euh, on les remarque aussi, parce qu'ils ne propagent pas l'esprit de paix, l'esprit saint, mais l'esprit de terreur euh, et d'urgence. Et euh, à entendre, à entendre les, les, les prophéties de marie jugénie il va y avoir la guerre civile, il va y avoir la guerre mondiale... Euh, et, voilà, on va être envahi par les, par les Russes, par les musulmans, etc. Euh, ce sont des dangers euh, rationnels, raisonnables. Ça, si on analyse la situation objective, c'est vrai que ces menaces existent, mais de dire qu'elles vont forcément arriver, c'est là le danger, en fait. C'est-à-dire que non, euh, tant que ce n'est pas arrivé... Une seule prière, dite dans, la, dite dans la divine volonté, peut stopper tout ça, peut stopper euh, la guerre, peut stopper, euh, je ne sais pas, Macron peut se convertir, euh, alléluia si, si, tout, si tous les Français priaient le, le chapelet à, à, ses in, à cette intention, Macron se convertira. Et voilà, euh, beaucoup de choses changeront. Euh, il faut savoir que tant que, les choses ne, ne sont pas, euh, tant que les choses ne se sont pas produites factuellement, toutes les prophéties, absolument toutes les prophéties sont conditionnelles, sont conditionnées à nos actions, à nos prières, de, de tout un chacun. Hein, chacun a sa, a, sa, a sa pierre à jouer, chacun a sa pierre à apporter à, à l'édifice, euh, même le plus petit d'entre nous par ses prières, par ses actions, peut changer le cours de l'histoire de l'humanité. Donc je veux dire, euh, moi, je, moi je suis vraiment désolé que, que, que, que, que Marie-Julénie ait pris autant d'importance euh, alors que c'est une euh, fausse prophétesse. Certainement que c'était une personne, euh, moi je ne l'ai pas connue, je ne peux pas en parler à vrai dire, mais certainement que c'était quelqu'un de pieux, hein, Mais euh, peut-être qu'elle s'est laissée berner par le démon. Car le démon peut se transformer en ange de lumière. C'est dans, dans la Bible, dans les Écritures, le démon peut singer la lumière de Dieu. Donc euh, pourquoi pas hein Moi je sais que euh, dans certains livres prophétiques, dans tout un livre est ric sur, les, sur le catéchisme et pourtant il y a une phrase, une petite phrase qui pourrit toute la pomme, si j'ose dire, qui pourrit tout le livre. Une phrase qui peut empêcher des conversions, une phrase qui peut, euh, euh, voilà, par exemple, euh, est-ce que je vais la citer C'est dans le livre « France, réveille-toi » de, du, de la prophétesse Axel. Alors tout, tout le livre est, est très bien d'un point de vue euh, doctrinal. Et puis il y a cette petite phrase euh, ne convertissez, ne, ne parlez pas, ne parlez pas, n'engagez pas le dialogue avec ceux qui sont englués par Satan, ça ne sert à rien. Moi j'ai envie de dire que là le, le, le diable se cache dans les détails parce que euh, parce que on, on ne sait pas en fait euh, parler de Dieu euh, même à quelqu'un qui est englué euh, par Satan, euh, qui, qui est pris dans ses filets, euh, on ne sait pas ce que une graine, une parole une de nos paroles, en parlant du Christ, en parlant des évangiles, en parlant de, du bien, peut faire en elle. Et, et, et ça, en fait, cette petite phrase dans ce livre me perturbe, parce que ça peut empêcher des conversions, ça peut empêcher une âme de gagner le ciel, sachant qu'une âme a beaucoup plus de valeur que tout l'univers entier, puisque l'univers aura une fin, et les âmes sont immortelles. Les âmes des hommes sont immortelles. Donc je veux dire, euh, voilà... Encore une fois, méfiez-vous des contrefaçons. Et Banzai, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une prochaine vidéo.